On commence la nouvelle leçon. We are going to begin the new lesson. La nouvelle leçon. On va parler de la famille, de family. We are going to talk about the family. Donc il y a les parents, les parents, le père, the father, le père, la mère, the mother, le grand-père, la grand-mère. D'accord Le fils, la fille. Le fils, la fille. Les parents, the parents, père. We can say also papa for dad. Et mère, we can also say maman for mom. D'accord Donc père et mère. Les enfants, nous avons la sœur et le frère. La sœur et le frère. So the children, we have the sister, la sœur et un frère, le, the brother, d'accord? Il y a les grands-parents, les grands-parents, the grandparents, le grand-père, le papi, we can also say papi, le grand-père, et la grand-mère, mamie, it's the grandmother, donc grand-père et grand-mère. Ensuite, nous avons... L'oncle, l'oncle, the uncle, l'oncle, we can also say tonton, tonton, et la tante, we can also say tata, okay? Le cousin et la cousine, it's the cousin. In English, we say only cousin. En français, we say le cousin for the boy, et la cousine for the girl. Chacun de vous va me dire s'il a des frères et sœurs. Each one of you will tell me if he has, uh, uh, who is in the at house with them, okay? Mom, dad, if he has sister and brother, okay? Lara, tu commences. You begin, Lara. Oui, la mère. J'ai ma maman, ma mère. J'ai ma mère. J'ai ma mère. mère. Oui. Peur, la peur. J'ai mon père. J'ai mon père. J'ai mon père. J'ai mon père. La phrase dièse. Quoi d'autre? Le frère. J'ai un, un frère. Non, non, non, non. Non. Sour, la sœur, j'ai une sœur. Sœur, oui. Sœur. Combien de sœurs? Un, deux, trois, combien de sœurs? How, how many sisters? Combien de sœurs? Un. J'ai une sœur. J'ai une sœur. J'ai une sœur. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi à la maison? Do you have anyone else with you at home? Non, me oh. and my sister and my mom and dad. Très bien. Rokaya, ton tour. J'ai en français, j'ai en français, rocaya J'ai une euh, maman, j'ai ma mère, ma mère, et ta père, j'ai mon père, mon père. Mm -hmm. Est-ce que tu as des frères et sœurs, Rokaya Do you have sister and brother Est-ce que tu as des frères et sœurs I have two sisters and no J'ai deux sœurs. J'ai deux sœurs. deux sœurs. Très bien, Rokaya, très bien. Lana, à ton tour. mon père. Oui et ma mère. Et ma mère, très bien. J'ai un frère. Un frère. Est-ce que tu as d'autres frères et sœurs ou tu n'as qu'un frère Un frère. Juste un frère. Très bien, Lana. Très bien. Cédra, à ton tour. J'ai... Euh, papa, j'ai ma mon maman. papa, ma maman, ma euh, frère. combien de soeurs, combien, how many sisters, combien de soeurs, no I don't have a sister, I have a brother, j'ai un frère, j'ai un frère, j'ai un frère, très bien, j'ai un frère, très bien, on va ouvrir le livre. We're open the book. On ouvre le livre. Page 46. Page 46. On commence. Lucie montre des photos de sa famille à Raphaël. On regarde la photo numéro 1 et écoute. We are going to see each photo, each picture, and we are going to hear what they are saying. D'accord? D'accord. Très bien. Unité 4. Les gens que j'aime. Activité 1A. Regarde la photo 1 et écoute. C'est ta sœur Oui, c'est ma sœur. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Alice. Elle est petite Oui, c'est ma petite sœur. Tu es un frère non, je n'ai pas de frère. Alors, Cédra, qui est cette fille? Who is she? Euh, C'est le petit et Alice. Sa petite sœur. Sa petite sœur. Her little ah. sister. Elle s'appelle Alice. Elle s'appelle Alice. Très bien. Numéro 2. Activité 1B. Regarde la photo 2 et écoute. Ah Là, c'est toi et Alice. Oui. Et là, c'est qui C'est mon papa. Ah C'est ton papa. Et là, c'est ta maman Oui, c'est ma maman. Mon père s'appelle David et ma mère s'appelle Noémie. Alors, qui sont ces deux personnes, Lara Qui sont ces deux personnes Papa, maman. Très bien. Comment ils s'appellent David. David. David. Et Noémie. Et Noémie. D'accord, David et Noémie. Très bien. On écoute le troisième. We listen to the third. Activité 1. Hum. Regarde la photo 3 et écoute. C'est qui avec Alice et toi C'est ma grand-mère et mon grand-père. Alors, c'est qui avec euh, Alice et sa sœur Lana C'est qui eux Grand-père et grand-mère. Très bien, Lana. Très bien. C'est son grand-père et sa grand-mère. Très bien. On écoute la quatrième. On écoute la quatrième. Activité 1D Regarde la photo 4 et écoute. C'est ton papa Non, c'est mon oncle Paul. Et là, qui est-ce est ma tante, Marianne. Et les enfants C'est mon cousin Maxime, mon cousin Mathieu, mon cousin Jules, et là, c'est ma cousine, Lisa. C'est une grande famille alors, Rokaïa, qui sont ces personnes Oui, comment on dit ah. en français L'oncle. L'oncle, c'est l'oncle. Qui est cette femme en français Qui est cette femme La, la la tante. La tante. L'oncle, la tante, la tante, it's the auntie. Oui, la tante. Et les cousins. And those are her cousins. Oui, les cousins. La, la cousine, et, cousin. la cousine et les trois cousins. Très bien. La cousine Merci. et les trois cousins. Très bien. Alors, on va écouter. On va écouter. Et on va montrer les personnes sur les photos et complètes. We are going to listen. We are going to see where is Marianne, Noémie, Jules et Alice. And we put in which picture they are. We put in which picture they are. D'accord? On commence. Activité 1E. Écoute encore une fois. Montre les personnes sur les photos et complète. A. À... C'est ta sœur Oui, c'est ma sœur. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Alice. Elle est petite Oui, c'est ma petite sœur. Tu as un... un frère Non, je n'ai pas de frère. Très bien. Alors où est Alice? Où est Alice? Quel est le numéro de la photo? Rokhaya, oh, in which picture is Alice? Uh. Un. Is there another picture where we see Alice? We also see Alice in 2. In 2. What else? 2. And we can also see Alice in 3. Et 3. Oui. Très bien Rokaya. 1, 2 et 3. Très bien. On continue. B. B. Ah! Là, c'est toi et Alice. Oui. Et là, c'est qui C'est mon papa. Ah, c'est ton papa. Et là, c'est ta maman Oui, c'est ma maman. Mon père s'appelle David et ma mère s'appelle Noémie. Cédra, où on oui. voit David et Noémie In which picture is David et Noémie mm. Le papa et la maman. Deux Deux, très bien David et Noémie, photo numéro 2. Très bien, on continue. C. C'est qui avec Alice et toi C'est ma grand-mère et mon grand-père. D. Ton papa Non, c'est mon oncle Paul. Et là, qui est-ce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 sur quelle image on voit l'oncle, la tante et les cousins Quatre. Quatre, très bien. Quatre, quatre, quatre, quatre et quatre. Alors, tu connais la famille de Lucie Tu connais la famille de Lucie Relis les informations, d'accord On va relier les informations. Donc, on commence. Cédra, la première, ma soeur, they link ma soeur to this one. Ma mère, quelle est ma mère? Which one is ma mère? Non, c'est la tante qui est la mère. This one. You link, you don't encircle. Link. Link, link? don't encircle. Yes. Link. Link. Do De like Okay, like that. Don't... <laughs> okay. Mm. très bien très bien Lara qui est ma grand-mère ma grand-mère very good ma grand-mère ici ma grand-mère très bien Lara très bien Rokaya mon oncle mon oncle très bien Rokaya très bien Lana mon père mon père très bien Lara, oui ma tante. tante, oui ma tante, très bien, très bien Lara, Cédra, mon cousin, oui. mon cousin, oui. mon cousin. Oui. Mon cousin. Oui. ok, Rokaya, mon autre cousin, the second cousin, mon autre cousin, non, oui. non, it's not for the girl, the girl is ma cousine, The boy, mon cousin. Très bien. Lana, ma cousine. Très bien. Cédra, mon grand-père. Mon grand-père Oui, mon okay. grand-père. Très bien, Cédra. Très bien, mon grand-père. Rokhaya, mon cousin. Très bien, Rokaya, mon cousin. Très bien.